Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Progeek Alors aujourd'hui nous allons parler de deux petits logiciels très légers Qui sont d'ailleurs tout à fait similaires Et ils sont faits pour réguler la température de votre écran Donc ne quittez pas, on va voir cela tout de suite <musique> Alors, nous revoilà donc on va vérifier les deux applications en question dont on a parlé. Alors, il y a FF.lux et il y a le Redshift. Redshift pardon. <rire> donc voilà, donc ce sont deux applications similaires comme je disais et je m'explique en fait sur ces deux applications en question. En fait, ils se chargent de vous rendre la vue de l'écran plus agréable et acceptable. Donc au niveau des yeux tout simplement en teintant l'écran en fonction de la luminosité ambiante, donc euh, c'est un petit peu le dessin que ça vous montre actuellement euh, sur le côté droit, par exemple sur f.lux, tout simplement. Ces logiciels vous évitent d'avoir un écran tout simplement trop lumineux, vous savez donc euh, les écrans ils sont trop, euh, voilà, trop on va dire lumineux au niveau des yeux, ça abîme des fois et euh, ça fatigue les yeux, à force, bien sûr, de rester devant un écran. De le fait, par exemple, sur des jeux, ça vous demande, après deux heures, par exemple, veillez vous reposer, ainsi que sur les consoles de jeux, euh, au niveau de, des écrans de télé. Mais actuellement, on parle plutôt seulement d'ordinateur bien sûr. Donc, on a parlé de F.lux, et on a dit le Redshift. Donc, ils sont tous les deux similaires, sauf que là, il est fait plus pour Linux. Donc, celui-ci, le Redshift, alors que f.lux c'est plus euh, voilà Windows et également Linux mais fonctionne mal au niveau de Linux, au niveau du de, de fonctionnement on va dire général donc vaut mieux pour le, ceux qui utilisent bien sûr Linux de passer sur iShift et ceux qui utilisent Windows euh, passent en fait tout simplement au niveau de f.lux ils sont également possibles de les utiliser sur les téléphones et tablettes euh, donc, euh, ça vous permet vraiment de pouvoir les user sur euh, tous les équipements que vous avez chez vous. Alors, concernant en fait le concept, euh, tout simplement, c'est l'application qu'est-ce qu'elle effectue. En fait, euh, pendant la journée, bien sûr, l'écran il restera assez lumineux puisque en fait il y a également euh, en contrepartie la lumière du, du jour, en fait, qui est un petit peu euh, permet euh, de faire euh, un blocage en fait au niveau des, des rayons en question sinon plus le soir euh, va arriver plus votre écran va se jaunir et euh, tirer en fait même vers l'orange pour s'adoucir donc euh, bien sûr vous ne le verrez pas directement puisque ça le fait en dégradé jusqu'à en fait ça, que ça arrive on va dire à l'orange en question et euh, ce qui permet effectivement de garder une utilisation de votre ordinateur tout en ayant en fait les yeux tout reposés sans aucun problème donc par exemple moi j'ai déjà installé celui de windows donc f.lux en fait voilà l'icône en question qui s'affiche actuellement donc on voit bien en fait le trajet on va dire du soleil en question quand est-ce qu'il va voilà se lever quand est-ce qu'il va voilà on va dire coucher en question et euh, on voit si on clique ça nous donne un petit peu un aperçu de ce qui va arriver donc par exemple là vous voyez donc je ne sais pas si vous remarquez en fait je ne suis pas encore vérifié par la suite euh, si la vidéo donne la même chose euh, que ce que je vois personnellement, mais en tout cas voilà, donc quand vous cliquez, plus voilà ça passe, plus ça devient jaune, orangé, et puis le matin voilà ça revient euh, normal, donc le but c'est plus en fait le soir quand euh, vous n'avez pas assez de lumière et que vous vous êtes concentré sur votre écran, surtout pour ceux qui utilisent trop les ordinateurs, et euh, surtout pour les joueurs en fait, euh, qui sont voilà, plus euh, la nuit que, que, que la journée, sauf entre parenthèses les no life en tout cas voilà donc c'est tout simplement cela et euh, c'est vraiment une application qui est parfaite euh, afin de mieux on va dire protéger nos yeux surtout actuellement euh, voilà les lunettes c'est pas tout, tout euh, dans la vie euh, voilà avec tous les anti-reflets, avec tous les gadgets qu'il y a voilà Derrière c'est pas vraiment protégé Mais au moins avec ça c'est un plus Que vous pouvez en fait mettre sur votre ordinateur C'est une application en fait qui n'est pas très volumineuse euh, Voilà donc et que vous pouvez utiliser Bien sûr vous pouvez le désactiver euh, si vous souhaitez euh, Ou la réactiver tout simplement Vous avez des paramètres actuellement pour effectuer un changement comme vous voulez Mais euh, de préférence vaut mieux garder en fait par défaut euh, la configuration initiale, bien sûr pour linux il y a en fait en accédant euh, une description comment faire pour entrer le code en question au niveau du programme euh, linux tout simplement et euh, voilà en fait euh, contrairement à f.lux ce n'est pas automatique c'est à vous de l'activer et de le désactiver euh, quand vous en aurez besoin et quand vous n'aurez pas besoin tout simplement, j'espère que ça va vous être utile euh, surtout pour vos yeux et euh, surtout euh, n'hésitez pas de liker ou de laisser un commentaire si vous avez des questions et sur ce passez une agréable journée